Salut les DD, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez, aujourd'hui on est sur un nid de frelons européen, pas asiatique, ça change un peu. Mais là, il est, les frelons européens, un, comme on le dit souvent, c'est important, mais là il est très très très mal placé. Je vais vous montrer ça, euh, parce que c'est important. Euh, voilà, regardez-moi ça. Vous voyez, on est dans un garage, il y a une voiture. Je vais vous dire, mais c'est pas possible je vais vous montrer ça, on va faire attention, alors ici là, il y a un tout petit trou là, les frelons arrivent par là, pourtant le monsieur avec bouché avec de la mousse expansive, mais ils ont fait un trou dans la mousse, et en fait le nid de frelon européen, il est au niveau du carton, caché juste derrière, donc là ça fait qu'il y a du monde, il y a du monde, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais m'appuyer sur l'armoire, je vais enlever le carton discrètement et on va aller voir le nid, le filmer et le traiter. Donc il risque d'avoir une attaque. C'est normal, c'est du frelon européen, on va toucher leur nid, donc c'est normal qu'ils attaquent. Voilà. Il y a la voiture juste là. On peut pas laisser, on peut pas. Le matin il s'en va travailler, il allume la lumière, des frelons viennent, donc il pouvait pas laisser le nid. Donc moi je vais me préparer, mettre la combinaison et on va aller traiter tout ça. Allez, c'est parti pour le combat On va aller traiter ça, le client s'est mis à l'abri. Allez, c'est parti, c'est parti, on va allumer l'autre caméra. On va allumer la lumière aussi. Allez, c'est parti. Allez, je vous montre ça, l'échelle, le petit carton. On va voir si le nid est collé au carton. Si le nid est collé au carton, ça va vraiment, ça va vraiment attaquer. Je ne sais pas si vous le voyez. Ouais, ouais, à mon avis, ça va être à l'intérieur. Allez. Je vais poser ça là pour l'instant. J'ai vraiment l'impression que. Regardez-moi ça. Dans le carton, regardez, ils ont creusé dans le carton. Voilà l'arrivée des, des frelons, c'est par ce petit trou là. Vous voyez le jour Et voilà la forme du nid. On voit les larves, on voit les galettes. Voilà, on est sur du frelon européen. un petit like pour la vidéo alors ça travaille vous voyez on voit ici qu'ils allaient attaquer une nouvelle galette alors j'ai pas trop d'azak, pourtant j'ai bougé le carton mais j'ai quelques attaques mais pas grand chose C'est plutôt cool bon, j'en ai un qui vient à côté de ma tête, je l'entends là vous voyez, regardez. Là. Si on suit les frelons, regardez où ils vont. Hop, et ils ressortent par le trou. Mais là, si je mets un coup de poudre, vous allez voir tout ce qui va sortir. Allez, je vais poser la caméra là. Et on va traiter. Là, par contre, ils attaquent un peu plus, hein. Voilà, le nid est en place, traité, maintenant, il faut laisser agir. Bon, vous voyez les Dédé, on peut pas laisser le nid en place. Vous l'avez vu, c'est dans un garage. Là, il va y avoir des frelons qui vont voler partout dans le garage, qui vont tomber. Il y en a d'autres qui vont ressortir par le trou. Voilà, donc il faut faire attention, vous entendez le bruit là C'est plus le même bruit là, ils sont énervés. Hein voilà. Donc il faut faire très attention, vous avez vu, j'ai des lunettes au cas où pour le venin. Allez, je vais ranger tout ça à l'échelle, refermer le garage et je vous reprends tout de suite. Voilà, le garage est fermé. On récupère l'échelle, ça sort un petit peu par les, les petits espaces mais bon ça fait partie du, du jeu hein. c'est comme ça les frelons on sait qu'on ne peut pas les empêcher de, de, de s'envoler quand ils ont touché le, le produit c'est pas comme le frelon asiatique où il y a un petit trou on pourrait boucher avec un, un petit bout de chiffon là vous avez vu on ne pouvait pas boucher donc voilà allez je vais enlever tout ça Voilà, la vidéo elle est presque terminée, de toute façon l'intervention est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à mettre des petits commentaires. Le frelon européen, on le dit, s'il est important dans l'écosystème français. Mais quand il est très mal placé comme ça, il faut le traiter, on n'a pas le choix. Euh, je ne vous ai pas montré, mais quand j'ai allumé la lumière, il y a plein de frelons qui sont allés sur la lumière aussi. Donc imaginez, le, le monsieur s'en va travailler où, il rentre le soir, il rentre sa voiture, il allume le, la, la lumière automatiquement et il peut avoir des piqûres. Allez j'espère que cette vidéo vous a plu, dites un petit commentaire, un petit like, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt les DD.